Cette année encore, j'ai eu le plaisir d'être le co-directeur du festival de court-métrage de Boucherville. Qu'est-ce que le festival de court-métrage de Boucherville, me demanderez-vous Eh bien, le festival de court-métrage de Boucherville, c'est ça Si vous avez manqué cette édition du festival, ne vous en faites pas. Nous revenons en force l'année prochaine pour notre dixième anniversaire. Alors on se dit à l'année prochaine